Euh, oh, salut maman Oh, Miles Non, mon nom c'est Tez. Non, toi c'est Miles moi, Non, c'est Tez. Oh, mais le fiston, c'est vraiment trop bête C'est toi qui est bête Toi, tu m'appelles Miles, alors que moi je déteste ce nom D'ailleurs, euh, Tails, ça vient d'un un de mes meilleurs amis. C'est qui C'est Sonic Je le connais pas C'est non. Comment ça tu le connais pas C'est le rôle le plus connu du monde mais ça me regarde ton meilleur ami. Non, c'est quoi est Il est plus non. Oh, non, non, non, c'est un, un hérisson. Tiens, mais donne le quoi Les hérissons, les bouffes. Non, moi je ne les mange pas. Puis, appelle-moi, Tails. Hey Tails! Hey Sonic! Comment tu vas? J'ai Bah, viens, Tails! C'est qui, madame euh, là-bas? C'est ma mère. Oh, bonjour, madame! Euh, Sonic? Euh. Quoi, <rire> qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou vous manger? Oui, euh. Maman, euh, non! Tu peux pas manger Sonic. Pourquoi C'est notre nourriture. Notre nourriture Non. Moi oh, je mange des, ch des chili dogs. C'est quoi ça? C'est des hot dogs au chili. Mais non mais Sonic, tu peux pas. Hein Tails. Miles! Nice. Oh purée, je coupe de nom. Non, c'était bien Tails. Hé, hey, madame. Appelle-le Tails. C'est son vrai nom maintenant. Je l'ai adopté. Quand il y avait deux ans. Non. Alors, je l'ai pas abandonné. C'est pas parce que vous croyez. C'est que je l'avais perdu. C'est enfui. Oui, bah oui. Je me suis. Je me suis enfui. Oh, Tess, Tess, Tess, Tess. je voyais, j'entendais une en glace. Oh, Tess, sérieux? Tu prends de la glace? Oui, je suis désolé, Sonic. Bon, c'est pas grave. Bon, madame. C'est maman de Tess. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai toujours sur lui. Non, mais Tess, tu peux pas jouer des aventures avec lui. Salut, maman. Tu m'as appelé comment? Tess. Ouais, à m'appelait Tails. Oui, c'était mon premier objectif et fais confiance à Sonic. D'accord, je vais de faire confiance.